Et vos collègues. Votre influence apaisante sur les autres signifie que c'est un bon moment pour socialiser et organiser des activités de groupe. Mercredi après 14h, jeudi et vendredi pour le Québec, et jeudi et vendredi pour l'Europe, la Lune sera dans le cancer, votre 12e maison. Des changements non sollicités pourraient s'imposer et cela pourrait chambouler vos plans ou votre horaire. Vous pourriez euh, perdre vos clés ou les oublier quelque part, ou euh, des papiers importants pour vos réunions ou omettre d'exécuter une tâche cruciale. Bref, une période un peu troublante durant laquelle vous devez éviter la prise des décisions cruciales si possible et les reporter aux prochaines journées. Évitez aussi les confrontations car vous n'en sortirez pas gagnant. Samedi et dimanche, la lune sera dans le lion, dans votre signe, et une pleine lune euh, aura lieu dans euh, votre signe aussi dimanche 9 février. J'ai parlé de la pleine lune en détail dans les prévisions mensuelles du mois de février, alors je vous invite à consulter la vidéo de votre signe. Pour, les, pour la nature du temps, durant cette fin de semaine, euh, ça va être une fin de semaine pleine d'énergie et de vitalité. Votre optimisme et enthousiasme vous rendent irrésistible et audacieux. Vous prenez vos démarches et vous négociez et discutez avec beaucoup de confiance, de tact et de certitude. Vous connaissez bien ce que vous voulez et vous êtes confiant que vous allez l'atteindre. La seule chose, vous pourriez être un peu insatisfait du manque de l'harmonie entre vie personnelle et vie professionnelle. Votre humeur pourrait être affectée par les autres et votre vie intime pourrait en souffrir aussi. Essayez de ne pas trop vous emporter par les opinions des autres. Donc c'est tout ce que j'ai pour vous, cher Lion. Je vous demande votre soutien de la chaîne et de mes commentaires et surtout partagez s'il vous plaît.